Le syndicalisme a toujours été une obsession pour l'extrême-droite. Au cours de l'histoire, les tentatives de la droite réactionnaire pour le déstabiliser ont été nombreuses. Historiquement, l'extrême-droite fait preuve d'un violent antisyndicalisme. Toute occasion est bonne pour le salir, le décrédibiliser, entraver son action, voire le réprimer. La haine des rouges, des partageux et des communisés caractérise les organisations de la droite extrême activiste. ce cette orangeaine, -elle, elle est chaude. Mais monsieur. Oh, j'en ai trouvé une. Grandiose, une vraie casquette de salopard. de section. Le discours anti-syndical s'accompagne parfois d'un fond d'anti-ouvriérisme et se combine le plus souvent à l'antifiscalisme et l'hostilité aux fonctionnaires. Pour autant, les crises systémiques qui secouent régulièrement le monde capitaliste créent des situations inédites et complexes, génératrices de désarroi et de frustration sociale que les partis d'extrême-droite tentent d'exploiter en occupant le terrain social et syndical. Deux principaux modes d'action sont développés. Régulièrement dans l'histoire, l'extrême-droite et le patronat ont tenté de mettre en place ce syndicalisme féodé. En 1899, naît à monceau les mines le syndicalisme jaune. L'organisation qui entend concurrencer la CGT, fondée en 1895, est soutenue par le patronat et une partie de l'Église. En 1902, il prendra comme devise « Patrie, famille, travail ». En 1936, le Parti social français du colonel de Larocque, qui succède au Croix de Feu, impulse la création des syndicats professionnels français SPF, avec le soutien du patronat. Dans les années 1960-1970, le syndicalisme dit indépendant de la Confédération Française du Travail se déploie principalement dans les chaînes de production des usines automobiles. Le patronat est à la manœuvre et ne répugne pas pour les besoins de ses basses besognes à s'offrir les services de Nervi contre les militants de la CGT. Plus récemment, au milieu des années 1990, le Front National essaye, lui aussi, de s'implanter dans les professions jugées réceptives à ces thèmes sécuritaires et anti-immigrés. Police, administration pénitentiaire et transport public. Une aventure de courte durée puisque des recours judiciaires conduits par la CGT et la CFDT mettront fin à ces tentatives. L'entrisme syndical est aussi une pratique récurrente de l'extrême droite. Cette stratégie émerge surtout après 1945 et réside dans la volonté d'infiltrer des organisations syndicales soi-disant indépendantes ou apolitiques. lors des élections cantonales de 2011. Le Front National présente sur ses listes une série de candidats, membres de différents syndicats. La CGT, Solidaire et la CFDT réagissent aussitôt en excluant les militants concernés. Euh, on s'est réunis, on s'est revus ici à très nombreux pour dire on ne veut pas de Front National à un tiers de la CGT. Les valeurs euh, qui sont les nôtres, ça n'a rien à voir avec ce que défend le Front National. L'histoire est jalonnée de grands moments où le syndicalisme a su se dresser dans l'unité contre l'extrême droite. Ancrée dans le terreau du nationalisme et de la xénophobie, l'extrême droite prône une vision fermée de la nation la privant des rapports extérieurs et entraînant une division artificielle entre travailleurs français et étrangers. Porteur de ce discours d'exclusion, le Front National poursuit donc aujourd'hui une tradition résolument antinationale. De son côté, le syndicalisme salarié se réclame de manière générale de la solidarité entre travailleurs de toute origine, d'une vision du monde structurée par le clivage de classe et non par celui des frontières nationales. L'extrême droite se caractérise aussi par sa dénonciation de la démocratie au profit de l'autoritarisme et du culte du chef. L'action française de Charles Maurras, fondée en 1898, peu après l'apparition du « J'accuse d'Émile Zola », est marquée par une haine de la démocratie qui influence aujourd'hui encore une bonne partie de l'extrême droite française. Parti autoritaire à direction héréditaire, le parti de Marine Le Pen est lui aussi profondément antidémocratique. Mais au-delà de ces traits hideux, la force d'attraction de l'extrême droite tient surtout à sa capacité à s'emparer des problèmes sociaux pour les instrumentaliser et les mettre au service de sa stratégie. Cette stratégie s'accompagne d'une volonté de brouillage idéologique qui illustre bien des slogans tels que le « ni droite ni gauche » attaché au fascisme des années 1930 et revendiqué par le Front National aujourd'hui ou encore le « gauche du travail, droite des valeurs » d'Alain Soral. Défenseur du capitalisme hexagonal, le Front National n'hésite pas à s'emparer des symboles de la gauche et cache son libéralisme dans un protectionnisme apparemment populaire, ce qui le place de fait comme un parti antisocial. Le mouvement ouvrier n'est pas naturellement immunisé contre le fascisme. La force d'attraction de l'idéologie d'extrême droite a par moments pu l'atteindre. Dans les années 1930, par exemple, à la CGT, le courant syndicat de René Belin, futur ministre du Travail de Pétain, promeut une entente avec les idées des hommes bruns qui aboutit sous Vichy à la collaboration avec le Troisième Reich. Mais le syndicalisme de lutte a surtout montré une formidable capacité à réagir dans les moments graves de l'histoire. En février 1934, les émeutes des ligues d'extrême droite provoquent un sursaut républicain. Face au danger, le mouvement ouvrier resserre ses rangs. Mais ils avaient compté sans les travailleurs. Le 9, à l'appel de la CGTU et du Parti communiste, la classe ouvrière unie tient le pavé de Paris toute la nuit. Et le 12, c'est la grève générale. Les cortèges de la CGT et de la CGTU se rencontrent. Ce mélange ne forme plus qu'un seul grand cortège. Nous avions retrouvé l'union des travailleurs, ça fait 13 ans plus tôt. Grâce à elle, en février 1934, nous avons barré la route au fascisme. En 1935, la SFIO, le PCF et les radicaux réalisent une alliance électorale et créent le Rassemblement Populaire qui conduira à la victoire électorale du Front Populaire. Les ligues d'extrême droite sont dissoutes par le gouvernement Blum. En 1936, la CGT et la CGTU, séparées depuis 1922, se réunifient et les grèves et les occupations d'usines de mai 1936 permettent la conquête de nouveaux droits. Le 18 juillet 1936, éclate la guerre civile espagnole. Ce conflit divise le rassemblement populaire. Solidaire de la République espagnole, la CGT s'oppose dans sa très grande majorité à la politique de non-intervention du gouvernement français. En juin 1940, l'extrême droite est au pouvoir en France et dans l'ensemble de l'Europe. De nombreux syndicalistes français et étrangers prennent part à la lutte contre l'occupant nazi et les collaborateurs. En 1943, la CGT et la CFTC participent au Conseil National de la Résistance et à la rédaction de son célèbre programme, Les Jours Heureux. La guerre terminée, l'extrême droite est totalement discréditée. Il faut attendre le début des guerres coloniales pour qu'elle relève la tête. En 1959, avec l'adoption du principe de l'autodétermination pour l'Algérie, L'extrême droite sort de l'ombre. L'OAS sème la terreur des deux côtés de la Méditerranée. Le 8 février 1962 à Paris. Au métro Charonne, une manifestation pour faire échec au fascisme et instaurer la paix en Algérie est durement réprimée par la police, dirigée alors par Maurice Papon. Il y aura neuf morts, tous étaient syndiqués à la CGT. Constituée en 1972, le Front National de Jean-Marie Le Pen, d'abord marginal, perce en 1984 aux élections européennes grâce à un discours démagogique et anti immigré La résistance syndicale s'organise surtout à partir du milieu des années 1990, alors que le Front National opère une première offensive sociale. Le mouvement syndical, dans un contexte de crise majeure du capitalisme et de précarisation, est à nouveau confronté directement aux offensives de l'extrême droite. Au nom d'une curieuse notion de l'indépendance syndicale, certains veulent cantonner les syndicalistes dans des sphères dites économiques et sociales. Pourtant, depuis plus d'un siècle, l'action syndicale authentique, dynamique, se mène au plan politique, contre les idées délétères de l'extrême droite. Dans ce combat toujours d'actualité, la connaissance de l'histoire de l'extrême droite et de ses croisements avec celle du syndicalisme peut s'avérer d'une grande utilité et indispensable pour lutter dans l'unité. Merci. Donc bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette journée exceptionnelle, une journée d'études, une journée de débats. Donc hier comme aujourd'hui résolument antifasciste, nous aurons un déroulé avec deux débats, deux tables rondes, une ce matin animée par le Président de l'Institut d'Histoire Sociale Gilbert Garel, et une seconde table ronde cet après-midi que, que j'animerai également. Euh, nous avons l'honneur d'avoir aussi euh, notre camarade euh, secrétaire général Philippe Martinez qui conclura bien sûr nos travaux en fin d'après-midi autour de 16h15-16h30. Voilà, donc euh, nous aurons une petite pause euh, vers h 30 pour euh, aller nous restaurer, pour qu'y compris les nombreuses et nombreuses euh, personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, notamment sur Youtube, puissent faire une pause. En tout cas, dans l'actualité que nous connaissons, cette journée a une grande importance et elle démontre... Euh, la CGT résolue à combattre l'extrême droite, et ses idées, ses pratiques, partout où elle est. Donc euh, sans autre mot et sans transition, je laisse la main et la parole à Gilbert. Merci à vous. Eh bien bonjour à toutes et à tous, à ceux de ceux qui euh, nous font le plaisir d'être ici à Montreuil dans la salle du CCN louis -Vianney et c'est bien de pouvoir animer un débat avec un vrai public. voilà. Mais aussi à celles et ceux, bien sûr beaucoup plus nombreux, qui nous suivent via le site internet de la CGT, sur le Facebook de la CGT ou le Facebook de l'IHS CGT. Merci pour votre participation et bienvenue à cette journée d'études organisée par la CGT et son collectif confédéral de lutte contre les idées d'extrême de droite et l'Institut CGT d'histoire sociale, une journée intitulée « Résolument antifasciste » et hier comme aujourd'hui, nous parlons bien sûr de la CGT. Comme le montre l'exposition que vous avez pu traverser sur cette passerelle que nous avons désignée comme la passerelle pour l'histoire, le combat de la CGT contre l'extrême droite et ses idéologies est historique et doit être permanent. Mardi, nous étions très nombreux à la sortie du métro Charonne, pour rendre hommage aux neuf militants de la CGT tués par la violence des forces policières, sous les ordres du préfet Papon, du ministre de l'Intérieur Roger Fré et du gouvernement de Michel Debré, sous la présidence de Charles de Gaulle. Les neuf morts de Charol étaient toutes et tous des militants CGT qui manifestaient pacifiquement pour la paix en Algérie et contre le terrorisme de l'organisation de l'armée secrète. Dans le discours prononcé pour la CGT, Philippe Martinez a rappelé Également le massacre des Algériennes et Algériens ordonné par le même préfet, Papon, le 17 octobre 61, Elle et eux e aussi été pacifiques et ne réclamaient que la fin du couvre-feu qui leur était imposé. La reconnaissance pleine et entière de la culpabilité de l'État français peine toujours à être prononcée officiellement, même si de petits pas sont réalisés. Cette période de campagne électorale au relan, un peu nauséabond est un moment qui favorise ce genre d'initiative, parce que le débat est une fois encore lancé au regard de la place occupée par l'extrême droite dans le paysage politique national. Espace médiatique, notre espace médiatique est saturé depuis des mois par la candidature d'un nouveau prétendant au trône qui s'ajoute à celle du rassemblement national. Ce dernier porte un discours ultra-conservateur et a presque imposé dans cette campagne électorale par une tonalité forte les thèmes de prédilection de l'extrême droite. Le pire est que ces deux candidats peuvent, si l'on se fie au sondage d'opinion, prétendre accéder au second tour d'une cinquième république hyper-présidentialiste où la démocratie est bien mise à mal. Dans un tel contexte, comment la CGT pourrait-elle rester l'arme au pied Nous ne pouvons pas faire fi du fait que Marine Le Pen a recueilli 10,6 millions de voix en 2017 soit 34% des votants dans un scrutin présidentiel où plus de 25% des électeurs ne se sont pas déplacés vers les urnes. Nous ne pouvons pas non plus ignorer que le Rassemblement national a pu se targuer de se présenter comme la première force politique de France après les élections européennes en 2019. Ce sont des scores électoraux que nous ne pouvons pas ignorer et si la CGT affirme son indépendance vis-à-vis -vis des partis politiques, cela ne signifie pas qu'elle est neutre et qu'elle n'a pas de légitimité à combattre dans son rôle d'organisation syndicale aux visées progressistes les courants de pensée qui sont aux antipodes des valeurs qu'elle porte. Nous allons ce matin travailler en partant de l'histoire. Dans une période contemporaine qui a aujourd'hui tout de même 20 ans, une date a marqué la population de notre pays, c'était rappelé dans le film que vous avez pu voir. Et les adhérents de notre organisation syndicale. Il s'agit du 21 avril 2002, que certains grands médias ont désigné comme un séisme politique lorsque Jean-Marie Le Pen, alors le premier dirigeant du Front National, fut qualifié pour le deuxième tour des élections présidentielles. Jean-Marie Le Pen avait été déjà élu député en 1956 sous les couleurs du poujadisme. Puis il fonde ce parti d'extrême droite en 1972 à l'initiative d'Ordre Nouveau. Le FN se développe dans les années 80, il passait alors pour une force peu dangereuse et aucun sondage ne laissait présager un tel délouement. Le 1er mai 2002, les manifestations partout en France, dans un appel syndical unitaire, ont eu une dimension extraordinaire et toutes portaient avec vigueur la nécessité de se mobiliser pour faire un barrage au Front National et à ses idées rétrogrades. En 2012, dix ans après cette déflagration politique, notre Institut des CGT d'Histoire Sociale réalisé une initiative intitulée « Le Front National démasqué par l'Histoire ». La présidente de l'Institut d'Histoire Sociale, Eliane Bressol, a introduit le cahier spécial issu de cette journée « Ainsi, aujourd'hui comme hier, combattre le fascisme ». Les analyses qui sont faites lors de cette journée montrent que le FN, incarné alors par Marine Le Pen, avait entamé une stratégie politique visant à rendre son image plus présentable moins provocatrice que pouvait être celle donnée par son père, le fondateur du parti. Le Front National adoptait déjà un discours plus social. Il enfourchait volontiers des thèmes revendicatifs en appuyant son argumentation sur les dégâts causés par l'Europe libérale, par la mondialisation de l'économie, par ses élites technocratiques tant décriées qui seraient coupées du peuple français. En clair, le FN affirmait avec prétention être le seul parti politique qui parle au peuple avec les mots du peuple. Le FN a d'ailleurs tenté, au milieu des années 90, de s'implanter syndicalement directement dans certaines entreprises, mais aussi dans certaines administrations comme la police ou la fonction publique pénitentiaire, en créant des syndicats. Heureusement, la vigilance syndicale, et notamment celle de la CGT, a permis de rendre illégitime cette tentative de pénétration. Les commentateurs journalistes, certains politistes, des dirigeants d'autres formations politiques emboîtent le pas en ciblant les classes populaires. Les ouvriers, les employés, les petits commerçants et artisans, c'est les ceux, disent-ils, qui portaient historiquement leur voix sur des candidats de gauche constitueraient dorénavant l'essentiel de l'électorat frontiste. Bernard Thibault, qui concluait les travaux de l'IHS-CGT en 2012, était beaucoup plus modéré dans son analyse. Il argumentait son propos en disant que l'élément le plus inquiétant était certainement la prise de distance entre les citoyens et la représentation politique, qui conduisait à l'abstentionnisme. Il ajoutait « Cela ne veut pas dire que l'on puisse s'en satisfaire, et encore moins que la CGT pourrait prétendre combler ce vide en sortant de son rôle. » Qu'en est-il aujourd'hui en 2022 Nous allons essayer de répondre à ces questions en débutant cette journée d'études, par un regard sur l'histoire pour nous approcher progressivement du présent. L'extrême droite se nourrit de la crise démocratique que nous vivons, comme elle l'a déjà fait dans le passé. La banalisation de ces idées invite à la plus grande vigilance. La CGT porte des valeurs internationalistes et de solidarité. La CGT est féministe et condamne toutes les formes de discrimination de genre, comme l'homophobie. La CGT s'oppose au racisme, à l'antisémitisme, à la xénophobie. La CGT inscrit ses valeurs dans ses textes fondamentaux, ses statuts, ses documents d'orientation, comme ses repères revendicatifs. La CGT se place dans une visée de transformation sociale, diamétralement opposée aux ambitions politiques et idéologiques de l'extrême droite. D'ailleurs, le Front National de, de l'époque et le Rassemblement National aujourd'hui, lui, ne se trompe pas dans ses attaques contre les syndicats et les syndiqués, régulièrement traités d'émeutiers comme lors des manifestations et des grèves contre les réformes de retraite, pour citer cet exemple. Nous serions, pour Zemmour, les fossoyeurs de la nation lorsque nous menons le combat pour la reconnaissance et la régularisation des travailleurs sans papier. Dans leur conception autoritariste de la gouvernance de l'État, les contre-pouvoirs syndicaux leur sont insupportables, tout comme d'ailleurs le pluralisme de la presse et les libertés d'opinion et de manifester. Nos revendications sociales sont aux antipodes des visées politiques des partis et mouvements d'extrême droite, même si ces derniers prétendent vouloir défendre les travailleurs. Nous n'avons aucun point commun sur nos conceptions du salaire, de la protection sociale, du travail, mais aussi sur des sujets sociétaux tels que le mariage pour tous ou l'avortement, et même politique concernant l'accueil des réfugiés qui fuient la guerre, la faim et la misère. La CGT est-elle pour autant étanche à cette montée des idées d'extrême droite et à cette adhésion par le vote à ces partis ou mouvements qui véhiculent ces idéologies A-t-on au sein de notre organisation suffisamment de débats sur cette question Où se croit-on immunisé C'est également à ces questions que nous tenterons de répondre aujourd'hui. Cette journée se déroulera donc en deux parties, comme l'a dit Pascal Debay. Ce matin, nous serons donc plus dans l'histoire et nous étudierons quelles leçons nous pouvons tirer du passé et nous viendrons progressivement vers le présent le fil conducteur étant d'avoir un regard objectif sur ces mouvements idéologiques qui ont une histoire longue, et à partir de cette analyse, de tirer l'action que nous, syndicalistes CGT, pouvons et même devons avoir par les valeurs que porte la CGT pour combattre les idéaux portés par l'extrême droite. L'intitulé même de cette journée d'études, la CGT résolument antifasciste, peut légitimement questionner est-ce que tous les partis ou mouvements d'extrême droite peuvent être qualifiés de fascistes Cédric Bottero, qui est à ma gauche, représente ici le collectif confédéral de lutte contre les idées d'extrême droite. Il est secrétaire général du syndicat CGT de l'Université d'Aix-Marseille, militant de l'affaire SUP. Il va tenter d'apporter des réponses à cette interrogation en allant sur quelques points précis de la spécificité du fascisme pris dans son sens le plus large. Il étudiera son rapport au syndicalisme, au monde du travail, au corporatisme. Jérôme Beauvisage côté de moi, juste à gauche, militant CGT des finances publiques et membre du bureau de notre institut d'histoire sociale CGT, interviendra sur une histoire longue. En partant très certainement de la fin du XIXe siècle, Jérôme va nous rendre compte des grandes scansions de l'histoire politique et économique de l'extrême droite ou des, ou des extrêmes droites, avec les thématiques qui dominent ces courants de pensée. Mais il s'attachera surtout à montrer comment et pourquoi la CGT, depuis quasiment son origine, mène le combat contre l'extrême-droite et ses idéologies. En progressant dans la chronologie, avec Annie Coloval, qui est à ma droite, professeur, politiste, à l'Université de Paris-Nanterre, nous partirons de l'ouvrage qu'elle a écrit juste après le 21 avril 2002, « Populisme du FN, un dangereux contresens ». Avec Annie Coloval, nous étudierons si cette analyse politique a évolué durant les vingt dernières années, sest elle modifiée ou a-t-elle été confortée Annie Colval va nous exprimer ce rapport entre les partis et les mouvements d'extrême droite et les classes dites populaires, tel qu'il est réellement et tel qu'il nous est présenté par différents commentateurs, je le disais, journalistes, dirigeants politiques, analystes des organismes de sondage, etc. Et puis nous nous rapprocherons du présent, ce sera une petite une transition vers le débat de cet après-midi, avec Philippe Corcuff. Politiste, maître de conférence à Sciences Politiques politique Lyon, qui est au fond à droite, en prenant pour point d'entrée son dernier ouvrage, Un pavé, La grande confusion, comment l'extrême droite gagne la bataille des idées. Nous lui demanderons dans une synthèse de nous expliquer en quoi, selon son analyse du discours et même les programmes politiques représentés par des femmes et des hommes politiques de tous bords, mais aussi estampillés de gauche, ont tendance à servir l'extrême droite en s'installant en quelque sorte sur le terrain de prédilection de ces idéologies, nationalisme, identité nationale, insécurité, une approche faussée de la laïcité, etc. Et puis cet après-midi, Pascal Debet, alors membre de la CEC, secrétaire général de l'Union départementale de Martin Moselle et animateur du collectif CGT de lutte contre les idées d'extrême droite qui animera le débat, et dans la continuité de cette matinée sur les enjeux d'aujourd'hui. Un lien sera tout de même fait cet après-midi avec l'histoire. Il sera maintenu par Nicolas Lebourg, historien de l'Université de Montpellier. Puis Philippe Martinez, qui est présent parmi nous, qui nous fait le plaisir de passer une partie de la journée. Je ne sais pas s'il arrivera à rester toute la journée dans un agenda quelquefois chargé, mais il est là et nous fera le plaisir de tracer, en quelque sorte, les conclusions de cette journée. Voilà donc une journée bien chargée, mais accordons-nous que l'IGE mérite, que le sujet soit approfondi et sérieusement travaillé. Et donc, sans plus attendre, je vais donner la parole à nos invités, que je remercie d'avoir accepté de participer à nos échanges. Donc, je vais, comme je l'ai dit, hein, je vais pas commencé par la dame dans la présentation, mais je voulais suivre la chronologie de nos débats. Donc, c'est Cédric Bottero qui va débuter. Cédric, tu... Je souhaiterais que tu définisses sans ambiguïté, comme tu le dis, aucun, aucune des partis et mouvements d'extrême droite comme des, sont désignés par toi comme des formations fascistes. Voilà. Je vais te demander, dans un premier temps, d'expliquer ce qui te permet, un tel qualificatif, que lorsque tu cibles quelques points précis de la spécificité du fascisme, pris dans son sens bien entendu le plus large, dans son rapport au travail, au monde du travail, syndicalisme, corporatisme, etc. À toi, Cédric. Bonjour. Euh, oui. Bonjour à, à toutes et tous, camarades. Euh, donc, en effet, mon, mon intervention va, va s'axer sur, sur un point précis et sur un point précis du, du fascisme historique. Alors en effet, quand, ici, quand je parle de fascisme, et, et tout au long de mon intervention, euh, ce n'est pas uniquement euh, à prendre au sens historique et de l'ère mussolinienne en Italie. C'est vraiment au sens large... Que je vais aborder cette question-là du, du fascisme, et donc c'est bien une idéologie euh, qui, qui va recouper à la fois des dictatures d'extrême droite historiques, des mouvements historiques, mais également des mouvements actuels, des partis politiques actuels, et, euh, et notamment le, le Rassemblement national que l'on peut, à mon sens, euh, qualifier toujours de parti fasciste. Alors après, on pourra lui, euh, on pourra dire post-fasciste, néo-fasciste. On pourra discuter des. Euh, des appellations, mais il y a bien une spécificité qui peut qui, peut, qui fait qu'on peut continuer à l'appeler comme, comme tel. Alors bien sûr, il y a des différences parfois importantes entre les différents mouvements d'extrême droite et, euh, et le fascisme, mais il y a aussi et surtout des points communs et des spécificités que donc nous devons comprendre, notamment en tant que syndicalistes, pour mieux les combattre aujourd'hui. Et c'est justement parce que nous sommes des syndicalistes, j'imagine pour l'extrême majorité d'entre nous aujourd'hui, que nous devons nous attarder sur le rapport du fascisme envers le monde du travail, envers la classe ouvrière organisée, et donc envers les syndicats, envers la CGT, bien entendu. Donc c'est le sens de, de mon intervention. Donc j'aimerais commencer par une citation. « Il n'y aura pas de paix sociale tant que durera l'injustice de la condition prolétarienne. » Ces mots sont ceux du maréchal Pétain, en 1941 et il trônait au-dessus de la charte du travail qu'il instaura en 1941, au moment de l'Occupation. J'aimerais maintenant vous citer quelques extraits du programme d'une organisation politique. L'abaissement de la limite d'âge pour les vieux travailleurs de 65 ans à 55 ans. La participation des représentants des travailleurs au fonctionnement technique des industries. L'assurance pour les organisations prolétariennes de la gestion des industries ou des services publics. Le droit de vote pour les femmes. Un impôt extraordinaire sur le capital, fort et massif, ayant le caractère d'une vraie expropriation partielle de toutes les richesses. Ces extraits sont issus du programme des Faisceaux Italiens de combat, autrement dit des fascistes italiens, en 1919, soit trois ans avant la marche sur Rome en 1922 et la prise de pouvoir de Mussolini. Donc tout ceci doit nous faire comprendre un élément essentiel. Le fascisme n'a jamais, jamais hésité à faire preuve de la plus grande démagogie sociale. Il n'a jamais hésité à enfiler un costume social ou un masque rassurant pour arriver à ses fins, à savoir séduire les larges masses, séduire la classe ouvrière pour la conquête du pouvoir. Pourtant, on doit en être sûr aussi, c'est qu'une fois au pouvoir, les fascistes, les fascistes et l'extrême droite en général ont systématiquement appliqué une politique de destruction du mouvement ouvrier organisé et de ses structures et a mis en place de nouvelles structures de représentation professionnelle et c'est ce qu'on a appelé notamment le système corporatiste. L'instauration d'un système corporatiste a été un des éléments communs aux différentes dictatures d'extrême droite en Europe, dans les années 20, 30 et 40 notamment, et donc notamment en Italie, en Allemagne, en France, en Espagne ou au Portugal. Alors il y a eu des différences organisationnelles selon les pays et selon les époques, bien entendu, mais il y a surtout eu des constantes majeures. Anéantissement pur et simple du mouvement ouvrier organisé, interdiction de la grève, Interdiction des syndicats préexistants soumission de fait des travailleurs au patronat l'organisation économique de la base au sommet est soumise à l'intérêt supérieur de la production et de la nation toute entrave est réprimée contrôle absolu de l'État et si on peut le résumer ainsi, c'est une négation totale de la lutte des classes et c'est un projet de réconciliation entre le capital et le travail. Pour le dire autrement, et là je vais citer un militant de gauche portugais qui s'appelle Fernando Rosas et qui a écrit un livre qui s'intitule L'Art de Durée, le fascisme au Portugal. Donc je le cite Le corporatisme est l'expression organisatrice dans le champ politique, économique, social et culturel de la nation organique. Au cœur du corporatisme se trouve la volonté d'établir par, par la doctrine et d'imposer par le politique la fin définitive du conflit entre le capital et le travail, et de créer une harmonie entre l'un et l'autre. Dans les faits, c'est de manière contraignante et violente que le corporatisme organise la suggestion du travail au capital. La concrétisation de ce type d'organisation varie certes selon les régimes fascistes, mais dans tous ces régimes, elle est au cœur de la nature politique et sociale. Donc concrètement le corporatisme fasciste, c'est une structuration organisée par branches professionnelles dans laquelle vont se retrouver l'employeur et le ou la salarié, le patron et l'ouvrier ou l'ouvrière. Ils vont coopérer en bonne entente pour la bonne marche de l'entreprise, sous le contrôle de l'État et donc dans l'intérêt supérieur de la nation. C'était le sens profond et l'organisation profonde des systèmes qui été mis en place sous les différentes dictatures fascistes et d'extrême-droite. C'est donc en ce sens... Pardon. Un exemple, la propagande était, était très claire dans plusieurs de ces pays, notamment en Italie, en France, au Portugal et en Espagne, puisqu'on avait notamment dans, dans les affiches de propagande, on avait quasi systématiquement sur ce sujet-là, on avait des affiches qui représentaient d'un côté le patron, de l'autre côté l'ouvrier, qui se serraient la main, souriant, et avec au-dessus, en général, on avait la symbolique de la nation ou la, figure, ou la figure du chef. En France, par exemple, on a des affiches où on a la figure de, du maréchal Pétain et en dessous, un ouvrier et un patron qui vont se serrer la main. Et ça, c'était une, une iconographie qu'on retrouvait très régulièrement dans la propagande de ces dictatures d'extrême droite de l'époque. C'est donc vraiment en ce sens qu'il faut comprendre le concept de réconciliation entre capital, et travail, ou bien celui de la négation, euh, même de, de la lutte des classes. Mais bien entendu, c'est au service du patronat que les fascistes se sont toujours trouvés et ont dû avoir recours à l'écrasement du mouvement ouvrier organisé pour asseoir leur projet Donc ces systèmes ont été instaurés dans les cinq pays que j'ai cités et de manière chronologique, notamment avec la Charte du travail qui a été instaurée le 21 avril 1927 en Italie par Mussolini. C'est euh, donc eux qui ont, ouvert, euh, qui ont ouvert le bal et qui, par ailleurs, ont inspiré d'autres chartes du travail en Europe qui ont été euh, mises en place par la suite. On a eu au Portugal, euh, sous la dictature fasciste de Salazar, l'article 34 de la Constitution du 19 mars 1933. On a eu en Allemagne la loi du 20 janvier 1934 sur l'organisation du travail. On a eu en Espagne, sous Franco, également la charte du travail, directement inspirée de la charte de Mussolini qui a été instaurée en 1938 et on a eu, je l'ai cité tout à l'heure, la charte du travail en France qui a été instaurée le 4 octobre 1941. C'était donc une constante et les fascistes avaient un projet très, très clair, un projet très clair pour la classe ouvrière, contre la classe ouvrière bien entendu et contre les syndicats. Et donc c'est une constante qu'on va retrouver aujourd'hui au Rassemblement National notamment. Donc si je peux me permettre, je vais faire un lien avec l'actualité quand même, même si ce sera bien plus développé cet après-midi. Le Front National, devenu Rassemblement National, a toujours clamé haut et fort son anti-syndicalisme primaire. Donc ça a été dit dans le film qu'on a vu tout à l'heure. Au fil des programmes présidentiels, comme à coup de communiqué ou de déclaration, le FN ne s'en cache pas et ne s'en est jamais caché réellement. Le syndicalisme doit être refondé. Donc ensemble, patrons et travailleurs doivent s'entendre au sein d'une même entité, sous contrôle de l'État et dans l'intérêt de la nation. Donc si le FN-RN ne l'a ou ne le dit pas explicitement, le mot de corporatisme, de corporation, on va retrouver au fil des programmes présidentiels la même idée. Avec par exemple, dans le programme de 2002, je cite, le programme du FN de 2002, donc c'était encore Jean-Marie Le Pen, il convient d'amener les différentes représentations des salariés, des cadres et du patronat à dialoguer et à construire ensemble une politique de formation professionnelle et de protection sociale au sein de grandes organisations professionnelles réellement paritaires, c'est-à-dire où salariés et entrepreneurs ont un poids identique. La liberté du travail sera rétablie, sera rétablie par l'interdiction pénale des piquets de grève et l'exigence d'un vote personnel à bulletin secret, préalable à tout mouvement de grève. Dans le programme de 2012, là c'était Marine Le Pen, je cite, « Une grande réforme des syndicats sera mise en œuvre avec comme objectif principal d'assurer une meilleure représentation des salariés. Des syndicats plus représentatifs travailleront mieux à la réelle défense des intérêts des salariés. Ils seront en effet plus à même d'entrer dans des logiques de concertation constructives et moins tenter de recourir à un rapport de force comme la grève ou la manifestation. Dans le programme de 2017, il est inscrit « Instaurer une véritable liberté syndicale par la suppression du monopole de représentativité et moraliser la vie syndicale par un contrôle public du financement des syndicats ». Alors en 2022, il n'y a rien d'écrit pour l'instant, mais Marine Le Pen continue de parler de liberté syndicale. Donc vous voyez qu'en plus, ils mettent des terminologies positives pour essayer d'avoir un discours plus, euh, plus acceptable. Donc effectivement, ils ont essayé aussi de lisser au fur et à mesure cet aspect-là de leur programme. Et Marine Le Pen est même allée jusqu'à se rendre sur des piquets de grève, euh, comme à Whirlpool, par exemple, en 2017, et ça avait fait euh, pas mal de, de buzz, ou bien a carrément draguer la CGT au début du grand mouvement des retraites en décembre 2019. Sans parler d'un soutien actif aux Gilets jaunes, dont la traduction se fait, par exemple en revendiquant la mise en place du RIC, le fameux RIC porté par les Gilets jaunes, qui est aujourd'hui inscrit dans le programme de 2022 du Rassemblement national. Donc leur objectif est très clair, et il est le même au final que celui des fascistes et du fascisme historique, c'est d'attirer à elle la classe ouvrière dans, dans un objectif de conquête du pouvoir. Pourtant son projet est vraiment à l'opposé de cela et il est très clair, anéantir purement et simplement les syndicats. La CGT en premier lieu, bien sûr, mais aussi l'ensemble des syndicats, car leur projet n'est pas de mettre des syndicats à leurs bottes. Il est de changer radicalement le mode de représentation des travailleurs et des travailleuses. J'aimerais conclure par une citation. Je crois que je suis à peu près bon niveau timing. Par une citation de Robert O. Paxton, qui est un historien et militant états-unien et spécialiste notamment de l'extrême droite et qui a écrit sur, euh, sur Vichy, qui a admirablement répondu à Zemmour dans ses dernières déclarations il y a, dans des déclarations il y a quelques semaines. Donc je le cite. « Le fascisme du futur n'a nul besoin de ressembler trait pour trait par ses signes extérieurs et ses symboles au fascisme classique. Un mouvement qui, dans une société en proie à des troubles, voudrait se débarrasser des institutions libres afin d'assurer les mêmes fonctions de mobilisation des masses pour sa réunification, sa purification et sa régénération prendrait sans aucun doute un autre nom et adopterait de nouveaux symboles. Il n'en serait pas moins dangereux pour autant. Je vous remercie. Merci beaucoup, Cédric. Nous allons passer maintenant à Jérôme Beauvisage. Alors, Jérôme Beauvisage, je l'ai présenté, hein, c'est un militant syndical mais surtout membre du bureau de l'Institut d'histoire sociale, et plus particulièrement en charge de l'élaboration de nos cahiers. Alors, Jérôme, sur une histoire longue, tu affirmes que le syndicalisme naissant, qui s'est organisé dans la CGT à la fin du XIXe siècle, a combattu l'extrême droite et ses idées. Peux-tu définir déjà quels furent ces courants d'extrême droite, et comment et pourquoi la CGT a mené ses combats qui n'ont jamais cessé durant tout le XXe siècle, avec euh, certainement des moments d'affrontement très durs. Nous l'avons vu euh, dans le film qui vous a été présenté, comme euh, dans le cahier que vous aviez sorti en 2012, et puis le cahier que vous avez pu récupérer sur la salle, euh, sur la table à l'accueil. Voilà. Alors Jérôme, à toi, l'histoire longue de l'extrême droite et le combat de la CGT. Oui, enfin, une histoire longue résumée en dix minutes, donc... Euh... <rire> Ouais. La haine des rouges, donc, et des partageuses sont des traits caractéristiques de l'extrême droite. Celle-ci propage très souvent un discours antisyndical qui se combine souvent, d'ailleurs, avec un antifiscalisme et une hostilité assez marquée envers les fonctionnaires. Le mouvement poujadiste des années 1950, par exemple, ou le Front National des années 1980, sont assez représentatifs de ces orientations. Pour autant, l'extrême droite n'a jamais renoncé à étendre son influence au-delà de sa clientèle habituelle. Dans son histoire, elle a parfois proposé des modèles syndicaux, à la fois nationaux et apolitiques, entre guillemets, capables de concurrencer les syndicats rouges. Cette volonté de défendre un syndicat national ou libre mobilise le mythe d'une hypothétique troisième voie entre libéralisme et socialisme et repose sur un corps de doctrine qui emprunte beaucoup aux doctrines sociales élaborées par la droite catholique à la fin du XIXe siècle et à l'idéologie fasciste qui revisite le corporatisme, dont vient parler Cédric à l'instant. Enfin, demeure un acteur qu'il ne faut pas oublier dans cette histoire, je veux parler du patronat, car celui-ci, à toutes les époques, est à la manœuvre pour contrer l'action syndicale. La constitution d'une garde prétorienne ouvrière, pour reprendre la belle expression de Jean Jaurès, capable de s'opposer, y compris par la force, au procré des rouges dans les usines, est une pratique aussi ancienne que le mouvement ouvrier lui-même. Né au début du XXe siècle, le syndicalisme jaune représente la forme achevée de cette réaction patronale. Il est difficile de ramasser l'idéologie des jaunes, disons de manière générale qu'ils prônent des formules prudentes d'amélioration de la condition ouvrière tout en rejetant violemment le socialisme. Ils sont bien sûr nationalistes et anti-étatistes. Ils manifestent leur hostilité à l'égard des travailleurs étrangers en réclamant la protection du travail national. Ils se signalent notamment par leur opposition aux méthodes d'action de la CGT. De 1901 à 1908, ce mouvement connaîtra une croissance réelle qu'il ne faut pas mésestimer. On estime qu'aux environs de l'année 1906, le é... nombre d'adhérents des syndicats jaunes s'élevaient autour de 100 000, qui est... qui est quand même un chiffre loin d'être négligeable. Dans certaines UD, je pense à la Meurthe et Moselle dans l'Est, il rassemblait près de 20 000 adhérents. Mais ce mouvement va péricliter rapidement, et il va sans doute disparaître des victimes des tensions idéologiques qui le traversaient. D'emblée, les affrontements entre la CGT et les jaunes sont importants. Ils culminent dans les années 1905 et 1906. Témoin, ce tract signé Jacques Rouge, qui circule dans la région de Tourcoing en novembre 2006, dont je ne résiste pas de vous citer quelques extraits. Il est intitulé « Malfaiteur public » et il dit ceci. Le bruit circule avec persistance que l'abjecte renégat Dietri, Pierre Bietri c'était le premier responsable du syndicalisme jaune, doit descendre dans notre ville pour y faire une conférence sur la lâcheté et la trahison. S'ensuit ensuite une, euh, un détournement d'une circulaire interne des jaunes qui dit ceci Les journaux à notre solde, ayant annoncé que le parjure Bietri descendrait prochainement dans notre ville, nous vous invitons tous, renégats, traîtres, vendus, tous les soudoyés du patronat, de toutes les corporations, à venir saluer le grand tribun de la lâcheté, l'homme des jésuites, ce reptile qui, comme nous, a dans la poitrine un cœur pourri d'infamie, d'orgie et de lâcheté. Montrons à cette bête ignoble qu'il y a dans notre ville aussi des misérables capables des pires scélératesses. Nous avons déjà à notre actif d'innombrables crimes. La baisse des salaires se multiplie de jour en jour grâce à notre action malfaisante. Nous avons reçu pour mission, par la classe patronale, d'entraver la, la marche de la classe ouvrière vers son émancipation, qui est l'abolition du salariat et du patronat. Nous, les bandits du coffre-fort et de l'hôtel, nous comptons sur votre présence pour la réception de ce lèche-cul, exécré, exécré par le monde ouvrier. » Voilà donc. Ce texte illustre assez bien, euh, il me semble, le climat qui, qui régnait entre les deux organisations concurrentes et, la, et donc laprès des, des affrontements sociaux de l'époque. Néanmoins, ce syndicalisme jaune aura fait quand même la démonstration qu'une qu organisation authentiquement ouvrière pouvait se développer sur des bases réactionnaires, xénophobes et antisémites. On le voit, les travailleurs ne sont pas naturellement immunisés contre la tentation du pire. Les crises économiques qui secouent régulièrement le monde capitaliste créent des situations inédites et complexes, génératrices de désarroi et de frustration sociale que les partis d'extrême droite tentent d'exploiter. Ancrée dans le terreau du nationalisme, l'extrême droite prône une vision fermée de la nation qui entraîne à la fois une division des travailleurs entre Français et étrangers, et qui nie les clivages sociaux dans la nation française. Cette idée-force est une constante qu'on retrouve à toutes les époques et dans toutes les organisations fascisantes ou supposées telles. À l'inverse, la CGT porte, elle, une vision du monde structurée par le clivage de classe et non par celui des frontières nationales. Au nom des valeurs de l'internationalisme, la CGT se réclame de son côté de la solidarité entre travailleurs de toute origine. Elle est fière, notamment, d'avoir compté dans ses rangs des personnalités comme Henri Krasucki ou Misek Manoukian et porte dans ses gènes l'héritage des luttes antifascistes des années 1930. Une certaine tradition historiographique d'ailleurs, très présente parmi les forces conservatrices, sous-estime délibérément les périls encourus par la démocratie à cette époque. Mais l'ampleur de la crise globale ouverte en 1929 et les dysfonctionnements d'un système institutionnel mené par les scandales financiers se conjuguent pour installer un climat délétère très largement favorable à l'agitation nationaliste et dont la manifestation du 6 février 1934 constitue sans doute le point d'orgue. Elle va donner le signal des mobilisations antifascistes. Dès le 7 février, la commission administrative de la CGT se réunit et propose d'organiser une grève générale de 24 heures. La défense des libertés syndicales et des conquêtes sociales devient inséparable de celle des libertés républicaines. Dès le 9 février 1934, la CGTU et le Parti communiste appellent aussi à la riposte. La journée sera émaillée d'une violence euh, policière certaine. Mais fixée au 12 février, la grève générale placée sous la responsabilité syndicale de la CGT est un succès remarquable. À cette occasion, de nombreux manifestants, issus de deux cortèges distincts de la CGT et de la CGTI, se rejoignent Place de la Nation et font convergence au cri d'unité, unité. Quelques mois plus tard, le 14 juillet 1935, une foule immense rassemblée Place de la Bastille consacre la forte aspiration unitaire qui déferle sur le pays. Elle se concrétise au sommet par la création d'un comité national de rassemblement populaire pour défendre les libertés démocratiques, et donner du pain aux travailleurs, du travail aux jeunes et au monde la grande paix humaine. Ce processus va ouvrir la voie durant le printemps 1936 à l'unité syndicale retrouvée et à la victoire électorale aux élections législatives en avril 1936, qualifiée sous l'appellation le Front populaire. Cette tradition antifasciste perdurera bien après la Seconde Guerre mondiale. Les années 1950 et 1960 sont marquées par le poids des guerres coloniales. Le coup de force du 13 mai 1958, qui inaugure l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle, laisse présager la menace d'un pouvoir fort et personnel que la CGT n'hésite pas à assimiler au fascisme. En 1959, l'adoption du principe de l'autodétermination pour l'Algérie, l'extrême droite sort de l'ombre. L'OAS à partir de juillet 1961, va semer la terreur des deux côtés de la Méditerranée. Le 7 février 1962, elle provoque une série d'attentats qui visaient Malraux, mais qui laisse une fillette de 9 ans aveugle. L'indignation est générale, et le lendemain, à l'appel des deux unions parisiennes de la CGT et de la CFTC, de l'UNEF et du Parti communiste, français et du PSU, une manifestation est organisée pour faire échec et instaurer la paix, enfin pour faire échec au fascisme, et instaurer la paix en Algérie. Elle sera durement réprimée par la police dirigée alors par Maurice Matton. Elle fera neuf victimes, toutes syndiquées, à la CGT. Ce serait le 8, dont le 8 février, nous avons hier commémoré le 60e anniversaire du massacre de Charles. Dans les années 1970, la CGT va engager également une lutte de longue haleine contre les menées de certaines officines patronales. La Confédération Française du Travail, la CFT, est plus particulièrement visée. Pour l'essentiel, elle recrute parmi les cadres intermédiaires, mais ne répugne pas à s'offrir pour ses bases benoignes, les services d'anciens collabos ou d'ultras de l'Algérie française qu'elle recycle. L'encadrement des populations immigrées et la chasse aux militants CGT constitue l'essentiel de leur activité. La CGT lance dès le début des années 1970 des campagnes nationales pour dénoncer les menées de cette organisation. La parution en février 1977 du livre « Les truands du patronat » rédigé sous la responsabilité du secrétaire de la CGT d'alors, Marcel Caille, porte à la connaissance du public les méthodes de ces organisations et la duplicité du patronat et du pouvoir gaulien et giscardien. Mais la violence, dénervie du patronat, culmine avec l'assassinat, dans la nuit du 4 au 5 juin 1977, de Pierre Maître, un militant CGT aux verreries mécaniques champenoises de Reims. Elle met fin, par l'émotion qu'elle fait naître dans le pays, à la dynamique d'implantation du syndicalisme dit indépendant qui ne s'en relèvera pas. Et les grèves de la dignité en 1982, menées par les O.S. dans leur dernier bastion de la métallurgie, et plus particulièrement dans l'automobile, dans mettra fin définitivement à leur activité. La CSL va disparaître dans les années 2002, au début des années 2000. Attelage hétéroclite de formations aux origines diverses, le Front national a réussi à la fin des années 1970 l'agernamento de toutes ses composantes autour d'un programme qui remise aux oubliettes les vieilles lunes corporatistes. Dorénavant, le parti frontiste se présente comme l'incarnation de la vraie droite et adopte pour cela une ligne économique qui doit beaucoup à Ronald Reagan et Margaret Thatcher. Toutefois, à partir des années 1990, une inflexion sensible va se produire. Le changement de consistance de son électorat, qui devient de plus en plus populaire, et la disparition progressive du danger communiste oblige le Front National à une actualisation. Les divisions politiques et sociales accusées d'empêcher le Rassemblement National sont dorénavant recusées au profit de clivages essentiellement identitaires. Qu'importent alors les incohérences programmatiques La priorité pour le Front National est de conforter dorénavant son ancrage populaire qui lui permet une intégration républicaine tout en adoptant une posture antisystème. C'est dans cette perspective qu'il faut comprendre les divers essais d'implantation syndicale lancés par le FN dans les années 1995 et 1996 au sein de corporations jugées utiles à son développement, comme la police, ou les transports, ou le logement, ou les pénitentiaires par exemple. Des listes extampillées FN rencontrent aux élections professionnelles des succès locaux significatifs. Mais la CGT s'emploie avec énergie à faire barrage à ces tentatives et des recours judiciaires conduits par la CGT mais aussi par la CFDT mettront fin à ces expériences. L'année suivante, en 1997, à l'occasion des élections prud'omales, le Front National présente ses propres listes sous l'étiquette CFNNT, ça veut dire Coordination Française Nationale des Travailleurs. Des pourvois sont aussitôt engagés par la CGT, la CFDT et FO pour mettre fin à cette entreprise du FN. Mais au terme du processus judiciaire, la Cour de cassation se prononce en juin 1998 et valide l'action judiciaire engagée par les confédérations syndicales. Dans ses attendus, le jugement dénonce que par le biais de ces listes, le Front national porte atteinte aux libertés républicaines qui régissent les prud'hommes et leur élection. Il se déclare comme il est déclaré comme illicite les tentatives de constituer des syndicats sous le label de préférence nationale, d'exclusion et de discrimination. Donc, malgré l'échec des tentatives d'implantation des structures syndicales FN, le Front National n'a pas renoncé pour autant à implanter au cœur des appareils syndicaux des militants extrémistes sans qu'il soit possible d'apprécier l'ampleur de ce phénomène. Plus récemment, l'affaire Fabien Engelmann, illustre, qui est en 2011, illustre la tentation pour le Front National de chercher à attirer dans ses rangs des militants syndicaux expérimentés. C'est plus difficile au sein de la CGT, ou de la CFDT, mais on sait que certaines organisations confédérales je pense notamment à EFO ou à la CFTC euh, sont peut-être plus sensibles à ce type euh, d'entrisme mené par, par le Front national. Finalement, si l'on regarde sur le temps long, les tentatives de l'extrême droite pour s'implanter durablement dans le syndicalisme ont globalement échoué. Toutefois, elles ont fait la démonstration qu'une partie non négligeable du salariat pouvait se reconnaître dans les valeurs de l'extrême droite dans certaines Circonstances. Il faut donc poursuivre sans relâche ce combat. Et je vous remercie. Merci. Madame Colval, je dois rappeler à l'introduction que vous êtes politiste, à l'Université Paris-Lanterre. Vous aviez publié en 2004 cet ouvrage, aux éditions du Croquant, Le populisme du FN un dangereux contre-sens. Je vous le conseille. Ce qui nous intéresserait aujourd'hui, c'est déjà de définir avec nous en quoi qualifier le Front national de parti populiste est un dangereux contresens. Et puis, ce livre a été écrit juste après 2002, etc. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui nous intéresserait, c'est de voir si votre analyse s'est modifiée sous les 20 dernières années ou si elle s'est confortée, au contraire. Et d'avoir un regard un petit peu plus sur l'actualité. Voilà. On avance dans la chronologie. À vous. Merci à vous. Euh... Voilà. D'accord. Merci à vous. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité à présenter un vieux travail, mais qui a été très progressivement réactualisé et à m'obliger un peu de, à synthétiser un certain nombre de remarques que j'ai pu faire depuis ces années-là. Donc, merci à vous. Euh, euh alors, je vais, je, vais prendre, je vais prendre un peu euh, euh, la question de biais euh, en reprenant euh, le propos de, de Paxton euh, qui a été cité par euh, Cédric euh, et la, la phrase de Georges Orwell hein, donc au sortir de, de la résistance de, de la Seconde Guerre mondiale, qui disait Si les fascistes reviennent, ils ne reviendront pas le crâne rasé et la croix gammée euh, sur les bras ils reviendront avec le chapeau melon et le parapluie bien roulé sous le bras. Donc c'est un peu cette idée que euh, j'ai travaillée en m'intéressant plus particulièrement aux représentations qui ont été accolées au Front National depuis son apparition sur la scène politique nationale et à voir en quoi ces représentations ont changé. Euh, l'idée qu'on se faisait de ce parti-là, euh, donc euh, changer son, son identité, faire voir autrement ses pratiques hein, euh, et euh, les effets que ça pouvait avoir sur euh, les concurrences politiques, le jeu politique, etc. Avec euh, cette idée euh, euh, qui est de se demander si euh, à l'heure actuelle, euh, on a besoin vraiment, en fait, de fascisme dans ses formes classiques hein, euh, pour faire advenir une réalité, des pratiques, euh, des considérations euh, contre la démocratie, antidémocratique et, euh, si l'on peut dire, fascistoïde donc est ce qu'on a besoin à l'heure actuelle voilà c'est un peu euh, la question que euh, j'avais en tête hein, est ce qu'on a besoin vraiment en fait du fascisme pour faire advenir une réalité fasciste euh, bon ma réponse vous la vous la devinez c'est que c'est non mais bon donc j'ai commencé en fait à travailler sur le, sur, sur le Front National en fait c'était pas le Front National qui m'intéressait c'était ce nouveau terme qui apparaissait dans les interprétations le terme de populisme qui est apparu de, de manière extrêmement récente dans le, le vocabulaire politique dans les années en fait 80 et il va s'imposer très vite euh, à partir du milieu des années 90 pour qualifier le Front National. Donc voilà, c'est ce qui m'intéressait. Bon, Pourquoi euh, ce terme-là et pas le terme de fascisme Alors. Pour cela, il faut revenir, donc je vais aller vite sur ce point-là pour venir un peu plus rapidement après, sur l'actualité. Mais En tous les cas, il faut revenir sur la conjoncture de l'époque. Le Front National sur la scène nationale, euh, euh, c'est de l'inattendu. C'est un nouveau venu. Jusqu'à présent, il était vu comme un, un groupement très marginalisé qui ne réussirait pas en fait à s'implanter. 83, Dreux, 84, les Européennes, 86, les, euh, les législatives, où il a euh, quand même autour de 36 élus. Donc voilà, donc on a affaire à un nouvel acteur, inattendu, on ne sait pas trop ce que c'est, on sait qu'en sciences politiques, vous avez des travaux qui montrent que dès qu'il y a un nouvel acteur, il y a une effervescence interprétative. C'est qui C'est quoi Il vient d'où Il a fait quoi euh, bien. Et dans cette conjoncture euh, des années 80... En fait, ce qui domine comme interprétation, c'est le fascisme, justement. Voilà. C'est le retour de, de, de fascisme, la, le retour de la droite vichysoise... Euh, euh, alors, il y a le terme de fascisme, il y a le terme d'apojadisme, il y a le terme d'extrême droite pour qualifier, en fait, le Front National. Or, euh, au même moment, vous avez des historiens des historiens que j'ai appelés les historiens du temps présent, c'est-à-dire les spécialistes des années 30 et de Vichy, euh, dont euh, les enjeux historiographiques ont connu une forte euh, politisation à la fin en fait, des années 70. Vous avez un certain nombre de procès qui portent sur des représentants de Vichy, et donc voilà, donc ils sont mobilisés sur cette question là. Or, leur historiographie, leur, leur enjeu en fait historiographique, qui les oppose justement en fait, à, à Paxton, c'est de dire En France, il n'y a jamais eu de fascisme jamais. Hein, euh, voilà, euh, euh, la droite, l'espace de la droite était occupé par trois droites, euh, il n'y avait pas d'espace en fait pour le fascisme, et donc les interprètes qui euh, mobilisent cette notion se trompent, sont dans l'erreur, donc ils vont se mobiliser, hein, et ils, ils veulent dire attention, hein, euh, on n'a pas du tout affaire à du fascisme, on a affaire à du populisme, qui est une nouvelle notion importée de l'extrême droite américaine, et euh, qui vise à distinguer l'extrême droite américaine euh, des libéraux économiques classiques, euh, donc américains, plutôt issus de la grande bourgeoisie, etc., et l'extrême droite américaine, en se déclarant euh, bah, populiste, vise à dire bah, ⁇ nous, on est nettement plus populaires, etc. Bon. ⁇ euh, vous le comprenez bien, il euh, n'y avait euh, aucun aspect là, euh, de réalité de euh, euh, l'intérêt de cette extrême droite pour, pour les classes populaires américaines. C'était juste une stratégie de distinction. C'est ce terme-là qui est importés en France et que les historiens euh, euh, vont, euh, vont employer pour qualifier euh, le Front National en, de, en disant attention on n'a pas du tout affaire à du fascisme, on a affaire à une sorte de nouvelle droite, bon, un peu radicale certes mais qui n'est pas dangereuse hein, et d'ailleurs on peut en reconstruire la filiation qui remonte donc à Boulanger via après euh, qui se poursuit en fait avec euh, le poujadisme, donc aucune inquiétude, on a affaire à des leaders très calamiteux qui n'ont pas réussi à prendre le pouvoir, euh, qui sont du point de vue intellectuel pas très forts, et euh, donc voilà, Donc Le Pen s'inscrirait dans cette lignée-là, donc c'est rassurant, hein, on n'a pas affaire à quelque chose de très dangereux. Donc là, les historiens... Euh, et donc, ils vont être pris... Bon, Bien sûr, ils produisent articles, livres, etc. Et ils vont être pris bon, par la presse. Vous avez des grands articles hein, qui, euh, qui visent à commenter le Front National qui apparaît comme étant du populisme et pas du fascisme ou du poujadisme. jadis. Euh, là, ce qui est intéressant à noter, c'est l'emploi de cette nouvelle notion, euh, c'est de voir que pour euh, l'utiliser les historiens vont situer le Front national bon, par rapport au fascisme, d'accord, et dire On n'a pas affaire à du fascisme et vont plutôt regarder en fait les dirigeants. La preuve par Le Pen. Le Pen a été élu chez les Poujadis en, dans les années 1956. Donc vous voyez bien, il a continué par l'OAS. Il a autour de lui une équipe euh, qui était en fait forgée dans les années 30, euh, sous Vichy ensuite, et par l'OAS. Donc voilà. Bien. Arrivent les années 90 et 95, où là, euh, les présidentielles... Et vous avez la mobilisation de nouveaux interprètes, qui étaient jusqu'à présent plus ou moins silencieux, enfin, voilà. Les politologues, les sondeurs euh, et euh, les commentateurs de sondages, euh, qui vont dire sur la foi de sondages sortis des urnes. Le Front National, c'est du populisme, effectivement. La preuve, c'est que ses principaux soutiens sont autour de 33% chez les chômeurs, 30% chez les ouvriers, 27% chez les employés. Vous voyez bien, le Front National est maintenant le substitut du Parti communiste. Il est le premier, mon parti, ouvrier en France. On a bien affaire donc à du populisme. Il euh, bon, y aurait toute une série de, de choses à dire sur ces sondages, sur ces commentaires. Je reviendrai plus tard si vous le voulez, mais si vous voulez que j'arrive sur euh, le contemporain, il faut que j'aille vite. Euh, euh, et donc euh, là, les commentateurs euh, vont situer le Front National non plus bon, par rapport au fascisme, hein, mais par rapport à la démocratie. Et vous voyez naître toute une série de prises de position, aussi bien bon, par des politistes ou par des des sondeurs et des journalistes qui vous disent euh, en fait euh, le Front National c'est du populisme, c'est quand même un peu dangereux et c'est grave pour la démocratie, non pas parce qu'il serait très déloyal par rapport à la démocratie, absolument pas, c'est parce qu'il serait trop démocratique, il voudrait trop donner de place au peuple, euh, et c'est ça ce qui le rend en fait dangereux. Entre parenthèses, là, euh, vous voyez ressurgir des commentaires qui dans les années 70 euh, étaient liés à la tricontinentale et qui disaient attention, euh, la démocratie euh, n'arrive pas à survivre euh, si elle est surchargée de demandes, et il faut lutter contre les excès de la démocratie pour que la démocratie se réalise. Excès de la démocratie, c'est bien sûr les libertés syndicales, les libertés bon politiques, les manifestations. Euh, ben voilà. Vous avez cette idée-là qui ressurgit dans les années 90 en disant, attention maintenant, le Front National, c'est bien en fait du populisme, la preuve, il est soutenu par les classes populaires et euh, il est très dangereux, il redonne trop, euh, trop de place euh, au peuple, c'est dangereux pour la démocratie. Euh, alors cette, euh, cette interprétation, elle est euh, elle est intéressante. Hein. Elle est intéressante parce qu'on voit surgir des commentaires euh, très conservateurs, hein, qu pourrait qui étaient jusqu'à présent euh, très conservateurs, mais qui changent euh, qui changent la représentation qu'on porte sur le Front National. Le Front National, c'est un parti très populaire. À tort, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, euh, et à tort on peut le démontrer de différentes manières, je viendrai après. Euh, euh, c'est un parti très populaire, euh, c'est un parti trop démocratique, hein, euh, et donc il faut euh, essayer de résoudre ce problème du peuple en démocratie. Du coup, euh, ça change le regard sur les classes populaires, les classes populaires deviennent un véritable problème pour la démocratie, puisque si on les laisse faire, elles votent pour n'importe qui et notamment le pire, hein, donc c'est quand même un peu gênant. Euh, et euh, c'est dans la continuité de ce qu'on disait dans les années, au tout début en fait, des années 90, hein, euh, voilà, les classes populaires euh, supportent un certain nombre de problèmes sociaux, hein, euh, voilà, avec les banlieues, euh, ce sont ces enfants hein, qui, voilà, qui, qui brûlent des voitures, euh, le chômage c'est de leur faute parce qu'ils ils ne cherchent pas en fait, du travail, etc. Bref. Donc, les classes populaires euh, ne sont plus, c'est un peu ce que je disais dans mon livre, ne sont plus une cause à défendre, mais plutôt un problème à résoudre pour la démocratie. En même temps, ça change bien sûr le regard sur le Front National. Le Front National n'étant plus en fait du fascisme, c'est moins dangereux, etc., il devient un acteur politique comme les autres, Reconnu comme les autres, avec qui on peut en fait discuter, même si ça fait mal, on peut l'inviter sur les plateaux télévisés, on peut faire des alliances avec lui sans trop le dire, mais on peut en faire. Bien. Et en même temps, le Front National est en train de devenir un acteur central dans le jeu politique, c'est-à-dire autour duquel l'ensemble des autres forces politiques se situent. Et c'est à partir de ce moment-là que vous avez des thèmes qui étaient en fait classés à l'extrême droite qui vont être repris dans euh, le débat bon politique. Je pense à la sécurité, l'immigration, euh, etc. Donc voilà. Donc c'est. En fait, hein, le type de réaction euh, à l'égard du Front National euh, qui sont à prendre en compte pour comprendre comment le Front National réussit en quelque sorte à s'imposer dans le jeu politique sans qu'il ait trop à, euh, trop à faire, si l'on peut dire. Hein. Il suffit de, de continuer à exister et les autres se situent en fait par rapport à lui. Donc ça, c'était un peu ce que je racontais dans mon livre. Alors, qu'est-ce qu'il en est maintenant On peut dire que rien ne s'est arrangé, si l'on peut dire. Ce serait même accentué. Alors, quelles sont les modifications qui se sont produites depuis ces années-là alors, si l'on regarde l'offre politique, hein, donc les partis politiques, on voit qu'il y a eu toute une série de changements. Il y a des partis qui se sont effondrés. Euh, je ne dirai pas leur nom pour euh, ne pas leur faire de peine. Euh, D'autres qui euh, sont apparus, euh, comme la France Insoumise, par exemple. Euh, et le Front National s'est installé dans le jeu politique. Depuis 2002, il est là. Il a en fait des élus locaux, hein. il est invité sur les plateaux, c'est-à-dire qu'on euh, s'est familiarisé, si l'on peut dire, avec les idées qui étaient les siennes. On les a entendues, répétées, etc. Et après tout, ça peut donner des idées à d'autres. Hein. Donc voilà, donc euh, l'offre politique, euh, politique qui a changé, euh, sous l'angle des partis, euh, mais sous, sous l'angle des idées aussi, euh, mais, mais, euh, mes collègues l'ont très bien dit avant, hein, une, une des réussites majeures euh, de l'extrême droite en France, c'est d'avoir imposé, cette vision des divisions du monde social sous l'angle de il y a les nationaux et il y a les étrangers. Ce qui est une, une, une, une, une, une vision qui est complètement contraire à la gauche jusque-là, qui avait imposé, bon, plutôt. Les dominés contre les dominants, les ouvriers contre les patrons, euh, euh, ou euh, bien là s'impose hein, euh, s'impose très clairement euh, cette idée, cette, cette vision du monde, hein, euh, les nationaux contre, contre les étrangers, et le nationalisme fait floresse hein, sous cet angle là. Euh, et euh, on peut le voir par toute une série de, de choses, hein, donc les prises d'opposition, mais aussi les politiques qui sont menées, les politiques antimigratoires, euh, la criminalisation des, euh, des, euh, euh, des, des membres d'associations qui aident euh, euh, les, les migrants, euh, tout comme la criminalisation en fait, des syndicalistes. Bon, voilà, vous avez toute une série de, de, de pratiques hein, et de politiques qui ont été mises en œuvre et pas simplement. Bon, par le Front National qui ont été mis en œuvre par les, euh, les gouvernements euh, en place. Euh, alors euh, le, là, euh, l'offre politique, politique s'est transformée aussi, c'est hein, euh, complètement re recomposée, notamment depuis, euh, mais, mais pas simplement, hein, avec euh, l'arrivée de Macron, hein, euh, l'Assemblée en fait nationale ne compte plus aucun élu issu directement des classes populaires. Plus aucun. Hein, euh, C'est les cadres supérieurs du privé, euh, c'est-à-dire ce sont des gens qui n'ont aucune expérience des conditions de vie concrètes des euh, membres des classes populaires, euh, qui les voient de haut euh, et sous l'angle de management. Hein, vous avez plutôt affaire à des patrons hein, qui sont là, des PDG, etc. Donc il suffit de dire ce qu'il faut faire et normalement euh, les classes populaires sont là pour suivre. Hein, euh, ça quand on regarde les années 70 c'est complètement sidérant hein. dans les années 70 où vous aviez près de la moitié en fait euh, avec le parti communiste mais aussi avec le parti socialiste de l'époque de représentants issus en fait des classes populaires vous n'en avez plus hein. vous n'en avez plus euh, chez les élus vous en avez de moins en moins euh, même chez les élus locaux et vous en avez de moins en moins aussi chez, chez les journalistes. Hein, les éditorialistes, etc., viennent à peu près des mêmes écoles, des mêmes milieux sociaux que euh, ces nouveaux élus. Donc on voit bien que c'est instauré une, une forme de, de coupure. Hein entre entre un monde social bon populaire et un monde politique recruté plutôt dans les hauteurs hein, du monde social et donc avec une vision très très particulière hein, des, des classes populaires on peut citer pour être un peu méchant toutes les les phrases qui ont été dites par exemple bon par les élus euh, de la république en marche hein, qui ne connaissent pas le prix du pain le, le, le prix du ticket de métro et une alors je je ne me souviens plus laquelle c'est, qui dit « Mais pourquoi est-ce que euh, ces gens, euh, voilà, euh, euh, en parlant en fait des Gilets jaunes, hein, euh, se mettent à protester Ils vivent quand même dans une belle région. Voilà. » on, on voit bien un peu euh, les, les, euh, les préoccupations hein, euh, qui peuvent être... Euh, voilà. Et sous cet angle-là, je pense qu'il faut remercier Macron, Hein, euh, il faut le remercier parce que euh, avec lui, euh, c'est en quelque sorte euh, euh, affiché très clairement une forme de mépris social euh, qui règne parmi la bourgeoisie, euh, euh, voilà, qui auparavant euh, restait dans l'entre-soi quand même, ça se disait pas aussi clairement. Euh, euh, il a fallu faire enquête pour savoir qu'autour de Hollande, on parlait des cendans. Hein, euh, là, c'est plus la peine de faire enquête. Hein, euh, euh, les gens qui sont sans importance, euh, euh, les, les feignants, hein, il suffit de traverser la rue pour trouver du travail. Hein, euh, les euh, ceux qui ne font rien, hein, qui profitent, euh, qui profitent des politiques sociales. Bref, il suffit de le laisser dire, hein, euh, et on voit s'afficher. Euh, pour les analystes, c'est, si l'on peut dire, du pain béni, pour les autres, sans doute pas, mais on n'a pas besoin de travailler longtemps hein, pour voir un peu euh, cette forme de mépris, en fait, euh, s'afficher euh, au grand jour, et un mépris euh, qui euh, qui peut être repris hein, euh, dans la presse, etc. Euh, euh, bien. Euh, alors, j'ai cinq minutes oui. Euh, deux. Alors, euh, la conception de la démocratie aussi euh, a changé. Hein, euh, on est en train de vivre, euh, pour le meilleur et pour le pire, euh, l'arrivée nouvelle, de nouvelles idées sur la démocratie. On peut dire euh, que si au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la démocratie était le seul jeu qui se jouait en ville, voilà, euh, tous les pays euh, revendiquaient la démocratie, ce n'est plus le cas maintenant. Hein, vous avez retour à des régimes autoritaires, vous avez des nouvelles appellations, les démocraties illibérales. Euh, si quelqu'un sait ce que c'est, je vous remercie de venir me voir pour m'expliquer ce qu'est une, une démocratie illibérale. Un autoritarisme très tempéré, c'est pareil. Euh, voilà, donc euh, il voilà, y a des régimes qui apparaissent avec de nouvelles, de, de, de nouvelles appellations qui montrent que la démocratie, ma foi, euh, on peut la reconsidérer hein, euh, et euh, on peut changer de régime de légitimation. Si l'on peut dire, le peuple n'est plus forcément la source de légitimité. On pourrait plutôt s'appuyer sur l'expertise, hein. Les compétences, les gens qui savent, plutôt que de s'appuyer sur les ignares, ce n'est pas le terme, mon terme à moi, hein, c'est des termes qui sont employés, ceux qui ne connaissent rien, qui n'ont pas fait d'études euh, et qui sont sans arrêt en train de se rebeller en fait pour rien. Donc voilà, donc nouvelle considération de la démocratie qui, du coup, vous le comprenez, bon, participe à euh, euh, rendre autorisés les discours euh, d'un Zemmour ou d'une Marine Le Pen, euh, à tel point qu'on peut euh, se demander... Euh, voilà, il y, y a des commentateurs qui se posent la question, est-ce que Marine Le Pen n'est pas mieux quand même que Zemmour hein, euh, Bon voilà, elle est plus propre sur elle, elle est moins dangereuse, elle parle mieux, euh, bien. Euh, donc voilà, c'est de, de, de nous faire croire que ça serait mieux en fait, Marine Le Pen, hein, que Zemmour. Euh, Je n'ai pas d'avis là-dessus, euh, voilà. Alors, ce qui peut changer... Euh, pour finir sur une note un peu plus euh, réjouissante peut-être, hein, c'est que à force de, de voir ce mépris en fait affiché, vous avez des réactions, ce qui n'était pas le cas en fait en 2002. Alors on en pense ce qu'on en veut, hein, euh, les gilets jaunes, hein, hein, euh, euh, les, les, les, les mobilisations contre les élus, Hein, euh, on voit apparaître une forme de colère euh, qui euh, tente à s'organiser, à se rebeller contre euh, ces formes de représentation injurieuses euh, qui portent sur les classes populaires. Il y aurait peut-être quelque chose à faire là. Voilà, merci. Merci. Je suis désolé, je joue le rôle des censeurs, mais... Euh... <rire> Je <rire> n'ai pas de prétention à être le maître du temps, hein, mais euh, je suis le maître du chronomètre, par contre. Euh, Philippe Porcuff. alors je l'ai rappelé, maître conférences, IESPO, euh, Lyon. Votre actualité est marquée par euh, la sortie de cet ouvrage. Voilà. La grande confusion, comment l'extrême droite gagne la bataille des idées. Je suppose que cet ouvrage, qui est un peu un pavé dans la marque. quand hein, hein, voilà... On va, je vais le qualifier ici, mais euh, a, a dû se, susciter pas mal de, de, de réactions. Il hein, est un peu fait pour ça. Donc, ce que nous allons vous demander, c'est de vous présenter une synthèse, cette réflexion, hein, et de nous expliquer en quoi, selon votre analyse, le discours et même certaines fois les propositions politiques présentées par des femmes et des hommes de tous bords, mais aussi estampillées de gauche, hein, voilà ont tendance à servir cette extrême droite que vous qualifiez de post-fasciste dans la bataille idéologique. Expliquez-nous donc ce confusionnisme qui renvoie à certaines interférences que vous aurez le plaisir à nous donner. A vous. Oui, merci pour euh, cette invitation. Je voudrais signaler aussi, par rapport à ce qui nous réunit aujourd'hui, que... Mon, mon travail proprement intellectuel s'inscrit aussi dans, dans une action et dans la participation à la confection d'une nouvelle association qui s'appelle le RAR, qui est le Réseau d'Action contre l'antisémitisme et tous les racismes, qui est une association née il y a très peu de temps et qui vise à réévaluer la question de l'antisémitisme qui s'était effacé à gauche depuis une vingtaine d'années, mais... En, en, en essayant de faire converger avec les luttes contre les autres racismes, euh, le racisme anti migrant l'islamophobie, alors que une partie des dérèglements qu'on a connus les 20 dernières années est liée au, à la concurrence entre la lutte contre l'antisémitisme et la lutte contre l'islamophobie. Euh, donc, euh, comme introduction à... À nos débats et comme euh, lien entre la table ronde de ce matin et celle de cet après-midi, je voudrais présenter rapidement, disons, euh, quelques pistes travaillées dans, dans ce livre paru en mars 2021. Euh, donc il s'agit de traiter de l'extrême droitisation euh, des espaces publics en France depuis le milieu euh, des années 2000. Il remonte aussi aux années 70, aux années 80 et aux années 90 pour identifier ce que j'appelle des laboratoires où ont été travaillés des éléments de cette extrême droitisation antérieurement euh, et qui ont pu être associés de manière, pour des raisons d'ailleurs aléatoires dans le moment actuel, je pense aussi bien à la nouvelle droite identitariste d'Alain Benoît dès les années 70, que euh, l'évolution souverainiste de Jean-Pierre Chevènement que le conspirationnisme présent dans les guignols de l'info sur Canal+, ou que la promotion du politiquement incorrect dans les émissions télévisées de Thierry Ardisson. Donc il y a toute une série de fils qui sont antérieurs à cette extrême-droitisation et qui ont pu se nouer pour des raisons aléatoires à un moment donné. J'établis aussi quelques comparaisons avec les fascismes des années 1920-1940, donc je vais revenir sur quelques points de manière télégraphique. Deux des principaux ensembles de discours euh, que j'analyse sont l'ultraconservatisme et ce que j'appelle le confusionnisme. Ce sont deux ensembles de discours qui sont autonomes, qui ont seulement des intersections et des interactions entre eux. L'ultraconservatisme, euh, dont le pôle le plus radical, je le nomme post-fascisme, avec notamment Alain Soral et Éric Zemmour, cet ultraconservatisme tend associé d'exénophobie, anti-migrant, islamophobie et ou antisémitisme, sexisme et homophobie dans un cadre nationaliste, celui d'un peuple-nation qui est supposé homogène culturellement. Euh, si je parle de, de post-fascisme, c'est pour me situer par rapport au débat, euh, disons, académique et militant autour des extrêmes droites aujourd'hui, je me démarque à la fois de ceux qui établissent une forte identité avec les fascismes historiques et qui parlent alors aujourd'hui de fascisme ou de néo-fascisme, mais je me démarque aussi de ceux qui rompent tout lien avec les fascismes historiques, donc en parlant de populisme, ce qui rajoute, disons, des raisons à celles avancées par Anny sur euh, la méfiance à l'égard de la catégorie de populisme pour analyser les extrêmes droites. Donc dans mon... N'esprit, il y a bien des continuités avec les fascismes historiques, comme la xénophobie et le nationalisme, mais aussi des déplacements, comme l'appropriation du lexique républicain, avec la laïcité en particulier, alors que les extrêmes droites historiques étaient souvent antirépublicaines. Donc, dans le post-fascisme, euh, fascisme pointe une continuité et poste euh, des déplacements. Euh, ce terme a notamment été mis en avant en 2000 par un, un, un philosophe hongrois euh, de gauche, Gaspard Tamas, pour viser ce qui se passait autour du premier gouvernement Orban en Hongrie en, en 1998-2002. Ultraconservatisme avec son pôle radicalisé, post-fascisme. Le confusionnisme c'est le développement d'interférences dans des postures et des thèmes de l'extrême-droite, de la droite classique, du macronisme, de la gauche modérée dite républicaine et de la gauche radicale. Cela ne correspond pas du tout donc au lieu commun médiatique des extrêmes se rejoignent, puisque c'est largement transversal à l'espace politique. On a connu dans les années 1920-1930 de telles formes de confusionnisme avec ce qu'on a appelé les non-conformistes des années 30. Mais leur espace idéologique était beaucoup plus euh, limité, car les organisations de gauche, partis, syndicats, associations étaient solides. Et ces non-conformistes ont contribué à alimenter idéologiquement le pétainisme, mais c'est suite à la victoire du nazisme. Après la guerre, les organisations de gauche vont renaître. Aujourd'hui, avec la crise des organisations de gauche et la crise de même de gauche, il y a beaucoup moins de digues pour contenir le développement du confusionnisme. Donc le confusionnisme s'étend beaucoup plus. Euh, le confusionnisme a, a par exemple connu sa première revue avec la publication à partir de juin 2020 par Michel Onfray de la revue Front Populaire. Il est très important de noter que Michel Onfray est d'une des figures principales de la gauche radicale dans les années 2000, où... La plupart de, de, de cet espace se, se tourne vers lui, notamment pour être candidat à la présidentielle. Hein. Euh, euh, J'ai des tas d'anecdotes à ce sujet. C'est lui qui refonde d'une certaine façon les universités populaires. Euh, il est très important que pour créer une revue qui fait collaborer des auteurs de gauche et d'extrême droite, il, il, il utilise le référent Front populaire qui reste un des référents principaux de l'imaginaire de gauche. Bon. Euh, donc, euh, l'important... Euh, alors, le confusionnisme n'est pas à gauche, il est aussi dans ce secteur, ni droite ni gauche, dans mon livre, un des principaux locuteurs confusionnistes est Emmanuel Macron, notamment à partir de son tournant de décembre 2018 comme son premier discours, où il commence à, à, à émerger de la crise des gilets jaunes, et il annonce le grand débat national. À partir de là, et ça va, on peut suivre ces discours, à partir de là, ce que je fais de manière précise, vont venir les thèmes de l'association entre laïcité, immigration, islam et insécurité. Euh, lié à coupe dans un premier temps, puis va intervenir l'expression séparatisme, séparatisme qu'il emprunte à, à un un essayiste qui est présenté dans les médias comme géographe, Christophe Guilhuis, euh, euh, et qui vient de la gauche, hein, et qui a beaucoup alimenté la pensée, disons, euh, conservatrice euh, de droite radicalisée ou d'extrême droite. Christophe Guilluy est un de ceux qui va constituer le pôle dit « gauche populaire » au sein du Parti Socialiste à un moment donné. Euh, L'espace du confusionnisme n'est pas bien perçu à cause de ce que le, le sociologue Pierre Bourdieu a appelé la, la loi des cécités, des lucidités croisées. C'est-à-dire que je vois bien euh, les problèmes chez mes adversaires, mais je ne les vois pas dans mon propre camp. Ainsi, la gauche radicale voit principalement le confusionnisme dans la gauche qui s'autoproclame républicaine. Le groupuscule Le Printemps Républicain, Manuel Valls, l'hebdomadaire Marianne, etc. Qui participent ce pôle dit républicain ou autoproclamé républicain depuis une, une quinzaine d'années à la stigmatisation publique des musulmans. Mais cette gauche radicale ne voit pas bien que certains de ses propres secteurs participent également à des dérèglements idéologiques, en valorisant le national et en dévalorisant le mondial et l'européen, en réévaluant les frontières, en étant ambigu vis-à-vis des migrants, en minorant la question de l'antisémitisme. Bon. Et cela chez Frédéric Lordon, François Ruffin ou Jean-Luc Mélenchon. Par ailleurs, tant les dix républicains que dans la gauche radicale, dans ces deux secteurs qui sont très opposés, on peut user de schémas conspirationnistes pour, ou légitimer ces schémas. Or le conspirationnisme constitue aujourd'hui un des principaux tuyaux rhétoriques de l'extrême-droitisation qui fragilise un peu plus la critique sociale structurelle qui est associée historiquement à la gauche, c'est-à-dire la critique structurelle des inégalités, de l'exploitation et des dominations. Il est important ici de suivre un, un conseil que donnait souvent Pierre Bourdieu méthodologique, penser les phénomènes dans leur histoire et comme des espaces de relations. Et euh, c'est ce que ne permettent pas de voir les vues un peu euh, aveuglées euh, dans la gauche sur le confusionnisme, hein, en voyant la contribution des adversaires, mais pas sa propre contribution au confusionnisme. Il faut voir l'espace global du conf confusionnisme aujourd'hui. Dans la situation de la crise de la gauche, le développement du confusionnisme bénéficie principalement à l'extrême-droitisation. Premièrement, en légitimant de manière soft des thèmes venus de l'extrême droite, et en désarmant la gauche face à l'ultraconservatisme. Deuxième élément, euh, alors il faudrait dire aussi que quelque chose d'important euh, par rapport au, au mépris social euh, dont a parlé Annie Coloval et, et, et qui est important dans la situation, les locuteurs, la centaine de locuteurs que j'analyse dans le livre, avec des, des discours à chaque fois qui sont contextualisés, documentés, font partie des élites, élites intellectuelles, journalistiques, politiques, euh, euh, technocratiques. Mais la particularité, ce sont des élites qui parlent au nom du peuple contre les élites. Et donc il y a une sorte de subterfuge qui rend très difficile l'analyse critique de ça. C'est-à-dire que quand on critique ces élites, on est présenté comme critiquant le peuple. Par exemple, si je critique euh, les propos de légitimation du conspirationnisme ou le, la zémorisation light de Natacha Polony sur France Inter, je vais être considéré comme étant hostile au peuple, hein, alors que je critique quelqu'un qui est central, hein, directrice de publication de Marianne, chronique et débat à France Inter toutes les semaines, et émission sur BFM TV. Bon. Et, mais il y a cette particularité que ce sont des élites qui parle au nom du peuple contre les élites. Hein, et c'est très important de voir ce subterfuge parce que beaucoup se font avoir et pensent que critiquer les discours de ces élites, c'est rentrer dans le mépris social. Hein, euh, voilà, il y a un élément très important ici. Alors, l'extrême-droitisation dont je parle touche les espaces publics, médias, champs politiques... Internet, réseaux sociaux. Je ne défends pas du tout la thèse de la droitisation de la société française ou de l'extrême-droitisation de la société française. La société française, à partir d'une série d'indices, apparaît beaucoup plus composite et mouvante. Donc, c'est ce qui se passe dans les espaces publics qui concerne l'extrême-droitisation. C'est très important. Par contre, il est très important de noter la thèse de la droitisation de la société française. Elle a notamment été vendue à Nicolas Sarkozy par son conseiller venant de l'extrême-droite, Patrick Buisson. Cette thèse de la droitisation de la société française a participé à légitimer, dans le milieu des professionnels de la politique, à l'extrême-droitisation. En disant, finalement, c'est la société qui s'extrême-droitise, donc suivons-la. Hein. Donc c'est très important hein, de, de distinguer cette idée d'extrême-droitisation des espaces publics, de la distinguer de la thèse de la droitisation de la société française, qui est une thèse qui a accéléré ou contribué à l'extrême-droitisation. Enfin, pour analyser euh, l'ultraconservatisme et le confusionnisme comme des espaces de relations globaux, j'ai emprunté une notion euh, que j'ai empruntée à Michel Foucault, la notion de formation discursive. Alors, une formation discursive, c'est quoi C'est un discours, un espace de discours en mouvement, avec une histoire qui, qui va assembler des discours dotés de contradictions et, et d'oppositions alimentés par des locuteurs assez diversifiés, même opposés entre eux. Il me semble que euh, cette notion constitue un meilleur outil pour comprendre certaines logiques idéologiques en cours que les deux découpages les plus utilisés aujourd'hui pour analyser les discours, que ce soit dans les milieux savants ou dans les milieux militants. Euh, ces deux découpages sont le découpage par auteur ou le découpage par courant idéologique et politique doté d'une certaine cohérence. Ainsi que quand on va analyser des discours, soit on va le référer à un auteur et on va essayer de s'intéresser à tous les discours de cet auteur, en supposant lui donner une certaine cohérence d'ailleurs, ou alors quand on va analyser les discours, on va le référer, disons, à un courant idéologique doté d'une certaine homogénéité. Et C'est pourquoi certains ont tendance à penser, quand on appréhende une formation discursive, qu'il s'agit d'un amalgame arbitraire de considérer que dans une même formation discursive confusionniste, on puisse mettre des discours d'Emmanuel Macron, de Manuel Valls, de Michel Onfray, de Jean-Luc Mélenchon ou de Frédéric Lordon. En fait, il ne s'agit pas d'amalgame, mais d'un autre découpage des discours qui nous montre des processus qu'on ne verrait pas en découpant par auteur ou en découpant par courant idéologique. Cet espace L'espace, notamment euh, la formation discursive confusionnive, génère des cohérences seulement partielles entre des auteurs divers qui sont souvent opposés entre eux, hein et qui sont euh, sincèrement opposés entre eux, ce n'est pas le problème, et, et va générer des évidences inégalement partagées dans le débat public, comme le fait de considérer l'immigration et l'islam comme des problèmes, voire des menaces, du faire de du national le bien, le mondial le mal, ou encore sur Internet et sur les réseaux sociaux, de réactualiser le stéréotype liant les juifs et l'argent, par exemple sous la renaissance de fantasmes associés au nom de Rothschild, qui remonte en France à 1830. Comme un exemple de l'accueil de mon livre, on trouve, pas d'ailleurs sur un site d'extrême droite, mais sur un site dit citoyen, agoravox, on me présente comme ayant enjuivé la race bretonne. Alors mon patronyme corcuf est d'origine bretonne, et donc avec ce livre, Juivré, la race bretonne. C'est comme ça qu'on s'exprime aujourd'hui sur Internet, pas dans des sites d'extrême droite, mais dans des sites citoyens. Donc c'est très, très important à, à, à noter. Les formations discursives ultra-conservatrices et confusionnistes ne constituent pas des complots. Conscients ne sont pas contrôlés par personne, ce sont en fait des cadres qui produisent des évidences partielles qui d'une certaine façon étouffent le débat public. On pourrait parler encore avec Pierre Bourdieu d'une orchestration sans chef d'orchestre qui crée un peu cet espace, ce sentiment d'étouffement par rapport à une série de thèmes et de postures quand on se trouve dans les espaces publics. Voilà quelques euh, éléments, disons, introductifs qui vous permettent peut-être de voir un peu ce que j'ai essayé de faire dans ce livre. Merci à nos quatre intervenants. Moi, ce que je vous propose, c'est d'abord chacun des intervenants peut réagir aux interventions des autres. Si la... la, la, la l'envie ou la nécessité qui s'exprime, et puis, euh, vous, au niveau du, du public, ben soit des réactions à ce qui a pu être dit, soit des questionnements à euh, une ou un de, de nos intervenants. Voilà. Donc on va mettre en place ce, cet échange, on peut se dire qu'on a jusqu'à maintenant 45 minutes d'échange, donc on a du temps pour, pour pouvoir réagir. Alors, à la première, au premier, ou un de ceux, un de nos invités, il n'y a pas de, de souci. Oui, je vais vous inscrire. Alors, je vais commencer par... Voilà, jeune homme. Vous avez le micro, oui C'est moi qui ouvre le bal. Alors, une réaction et, et quelques questions... J'ai pris des notes, c'était quand même assez dense. Euh, merci d'abord d'avoir organisé ce, cette initiative. Alors, on, moi je suis de la Seine-Saint-Denis, du coup, je suis évidemment intéressé par ce sujet-là, parce que euh, dans l'extrême droite, souvent on, fait par, on est un objet politique à part entière, hein, on sert de repoussoir. Donc c'est bien de, de se nourrir de, de différentes analyses, même si on est très fier, euh, si on, on est tous convaincus d'être le repoussoir de l'extrême droite. Euh, différentes choses, euh, alors par où commencer euh, déjà ce que peut faire le syndicalisme dans, dans, dans cette bataille contre l'extrême droite et puis après j'aurai un ou deux éléments sur, sur les interventions euh, je, je pense qu'à qu notre place euh, et vu que la, la société comment elle est organisée où les, les classes sociales se mélangent de moins en moins où on est passé quand même à, à, des, à des villes qui étaient organisées sous le style haussmanien où les classes sociales se mélangeaient davantage ou avant il y avait quand même une organisation politique euh, qui défendait les intérêts de la, de la classe ouvrière ou notamment le parti communiste qui arrivait à structurer un certain nombre de choses dans les quartiers populaires, c'est beaucoup moins le cas et on a quand même euh, des, des classes sociales qui se mélangent moins et qui se voient moins et qui se, euh, se connaissent beaucoup moins et que dans le travail ça reste quand même un des derniers lieux où on a quand même des gens assez différents qui peuvent euh, se mêler, se lutter ensemble et qu'à travers... Euh, cela, la, la, la socialisation qu'on peut construire, nous, euh, en tant que syndicalistes, on peut amener des, des, des, des bouts de réponse à des incompréhensions qui peuvent exister dans la société entre euh, des gens divers et variés, immigrés, non-immigrés. Donc voilà, je pense que euh, de façon humble aussi, au-delà des, des propositions qu'on peut porter, c'est l'action syndicale dans les luttes, mais pas que. Euh, peut être une réponse euh, euh, à la lutte contre l'extrême droite. La, la, la reconstruction aussi d'une certaine culture populaire. C'est-à-dire qu'il y a aussi, on voit, je trouve, euh, euh, le manque de fierté d'être issu des classes populaires qui, euh, qui, qui pèse aussi euh, en, en ce moment et qui fait que... Euh, euh, on peut voilà, être séduit par, par, par, par, par des choses et, et, et d'autres et être euh, euh, fier de, de, de choses un peu identitaires. Quoi. Je veux dire, un, euh, alors que euh, cette fierté d'appartenir à une classe populaire peut aussi répondre à cette espèce de, de, de, de délire identitaire. Et, euh, et la construction évidemment euh, d'une du, du, espérance, alors là c'est pas, pas nous tout seuls avec nos petits bras, même si on peut y contribuer, mais ce qui pèse aussi euh, dans, dans, dans l'époque, euh, c'est, euh, voilà, on le sent bien, c'est-à-dire des, des, des, des salariés qui, qui, qui morflent, mais ils ne savent pas pourquoi ils morflent quoi savent pas euh, c'est c'est la mondialisation enfin et du coup c'est soit on retourne la violence contre soi-même soit on retourne la violence contre euh, un bouc émissaire ou, et donc ça peut tomber sur l'immigré le, le syndicaliste le fonctionnaire ou je, ou je ne sais quoi d'autre et donc porter comme ça un, un projet euh, d'émancipation c'est pas simple encore une fois mais il faut pas lâcher là-dessus parce que et, et on se le dit aussi dans, et dans les formations qu'on qu'on qu'on qu a à la CGT c'est-à-dire qu'être dans un euh, discours très critique Parfois, ça peut alimenter le camp, camp adverse. Il faut toujours essayer d'articuler euh, discours critique et quand même proposition et, et espérance parce que euh, la critique peut euh, pro profiter euh, à d'autres euh, et, pas, et, pas et pas à nos amis. Alors, euh, diffé différentes choses, notamment sur... Euh, euh et puis, ah oui, une petite remarque sur la représentation des classes populaires, notamment euh, euh, madame qui parlait euh, des journalistes, euh, qui y a plus euh, assez de, de, de, de gens du, du peuple dans, dans certaines élites. Et, et, et, et c'est vrai, c'est un des soucis. Et je trouve que là, maintenant, il y a d'autres... Don... Bah, Ce n'est pas vraiment des dangers, mais des difficultés qui, qui sont face à nous. Moi, dans, dans mon département, il y a un, un, un truc qui s'appelle le Bondy Blog, qui est pas mal, hein, et qui forme des, des journalistes qui maintenant intègrent un certain nombre de rédactions. Et on peut les côtoyer quand on a des initiatives. Vous savez, on essaye toujours d'avoir des journalistes qui... Qui, qui me donne un peu de lumière médiatique. Et, euh... Bon, le bon divlog, c'est bien, ça travaille la diversité, comme on peut. Une espèce fémisme pour dire les Noirs et les Arabes, hein, pour le dire vite, hein, qui peuvent aller euh, entrer dans certaines rédactions. Mais alors, euh, euh, politiquement, idéologiquement, c'est pas. voilà, ça, moi, Je les côtoie un peu, ça, ça reste quand même un peu des libéraux qui sont, euh, je veux dire avec mes mots, c'est-à-dire que le contexte actuel de formation euh, des élites, euh, quelle qu'elle soit, euh, fait qu'on peut venir d'extraction de, de, de, de, populaire et reprendre un petit peu. Euh, voilà, c'est-à-dire que ce, je suis, moi, pour qu'on qu qu'il y ait des Noirs et des Arabes un peu plus partout, parce que c'est la France, à est, est Mais enfin bon, un Noir et un Arabe qui parlent libéral, je le dis, je le dis avec des mots un peu comme ça, un peu, un peu sec. Euh, voilà, si, ça, si on ne parle pas d'émancipation, si on ne parle pas lutte des classes, si on ne parle pas d'égalité sociale, on n'a pas, je, me semble-t-il, réglé le fond du problème. C'est... Bon, voilà. Bah, euh, bon, deux, deux, deux, trois choses... Euh, sur euh, euh, ce que dit euh, M. moi je ne suis pas certain que euh, mettre Lordon et, et Mélenchon dans ce sac-là euh, euh, nous aide beaucoup. Parce que je dis, dans cette bataille-là qui est quand même assez, euh, assez dure, difficile, avec un bloc euh, FN à plus de 35, euh, on a besoin d'un peu d'alliés. Et euh, je, je trouve que rajouter euh, au bloc des ennemis, alors c'est vrai que le populisme, moi j'ai beaucoup de critiques sur la question du populisme, et tout ça. Mais euh, quand certains parlent de, de, de, de cadre national, ils le lient à la souveraineté populaire. Je trouve que c'est pas, pas vraiment la, euh, la, la même chose. Euh, et que quand, enfin, ouais, et puis Loredon aussi il pose beaucoup, en tout cas, moi il me pose beaucoup de problèmes. Enfin, il reste quand même sur une matrice un peu de classe et tout ça. Et donc euh, je. Enfin, voilà, je, je, je trouve que, que, que envoyer la, la, la boîte à gifle dans tous les sens, dans, dans, dans l'état de faiblesse de la gauche de, et de la gauche de transformation sociale, je ne sais pas si on rend euh, vraiment service au, au combat. Il y a Jean-Claude Michéa qui, lui, euh, était... ouais voilà, bon, voilà, j'arrête là. Juste une dernière chose, je trouve que la, la question de la guerre de, la de du néo des néo-conservateurs aussi ont fait beaucoup de mal, des gens euh, qui euh, ont des, des antennes ouvertes à France Culture et... et, et et je finis par là. Il y a une partie de l'élite, voilà, qui verse dans un néo-conservatisme, et je trouve que là aussi, il y a un énorme danger. C'est-à-dire que c'est plus à bas bruit, et, et, et ça crée, je crois, les conditions de, de, de, de choses qui, qui doivent nous inquiéter. Merci à vous. Après sera Michel et Après j'ai deux écrits là, oui, là et là, les, un troisième là, voilà. Oui, sur la question du, du, du populisme, ce n'est pas une question simplement de, de, de mots. Enfin, évidemment, quand on, quand on parle du peuple, bon, il y a le peuple français, c'est euh, la population française, tout le monde est d'accord. Mais quand on, on emploie le mot peuple dans un discours de mobilisation, il y a des choses différentes. Quand l'extrême droite parle de peuple, c'est le peuple ethnique ou le peuple euh, natif. Donc, c'est un clivage entre les nationaux ou les blancs et les autres, les étrangers, les pas blancs, les musulmans. Euh, quand euh, Mélenchon ou, ou Fabien Roussel parle de peuple. Ce qu'ils font à toutes les, les phrases qu'ils emploient, ils parlent pas du tout de la même chose. Ils parlent de la totalité des gens qui ont des intérêts objectivement différents de ceux euh, des couches dominantes et des euh, de, de, de la bourgeoisie euh, et qui cherchent à constituer politiquement, euh, soit dans un combat social, euh, soit dans un dans, dans un bloc électoral. Donc ce n'est pas gênant qu'ils qu emploient le même mot. Le problème, c'est celui du euh, de, de penser que le populisme c'est quelque chose... Si, c'est la même chose qu'avec la question du totalitarisme, effectivement. Des discours de Marine Le Pen, on peut dire qu'ils sont populistes parce qu'elle parle de peuple. Euh, on peut dire les discours de Mélenchon ou de Fabien Roussel, ils sont populistes parce qu'ils emploient le mot peuple tout le temps. Mais c'est comme l'idée du totalitarisme qui réunirait dans un même système le nazisme et le stalinisme. Alors que euh, dans l'URSS stalinienne euh, du début des années 50, le régime politique était un régime totalitaire, mais ce n'était pas du tout l'émanation du même système que, que le nazisme, puisque c'était le système le plus, le plus antagonique. Et je crois que si on a ça euh, en, en, en tête, c'est assez facile d'un point de vue syndical euh, de, de, de, de dire qu'on parle et de se... De